Donc bonjour à toutes et à tous pour cette deuxième séance des Lundis des Resses, où on, autour de, de nos livres. Là, en l'occurrence, autour du livre dirigé par Corinne Lebarz, Réussir son out Récit de Résistante, euh, qui est paru dans la collection Clinique du Travail, dirigée par Dominique Huillier, euh, et il est préfacé par euh, Pascal Moulinier. Donc elles sont toutes les trois présentes ici et donc je passe la parole à Dominique qui va peut-être animer cette rencontre et qui va distribuer la parole. Voilà, à toi Dominique. Merci beaucoup Marie-Françoise. Merci, je vais faire une très très courte introduction et préalablement peut-être vous demander de couper les micros de manière à ce qu'il n'y ait pas d'interférences. Euh, ravi de vous retrouver aussi nombreux euh, c'est un grand plaisir et puis c'est aussi un grand plaisir de, de présenter ce de contribuer à présenter ce livre euh, quand, quand j'ai lu le manuscrit euh, c'était évident il n'y avait aucun doute il fallait que ce livre euh, euh, paraisse euh, GRS il avait toute sa place il a toute sa place dans la collection euh, Clinique du travail, qui est une collection qui existe maintenant depuis, j'ai oublié, mais euh, pas mal d'années, avec oui. euh, de, de nombreux ouvrages à, à son actif, si je puis dire. Alors, pourquoi euh, ce livre, euh, c'est un excellent ouvrage, euh, avec un titre un peu provocateur, hein, « Réussir son burn-out », comme euh, il y en a des milliers d'autres sur… Euh, réussir sa vie de couple, réussir son entretien d'embauche, etc. etc. Euh, D'abord parce que je pense que l'épuisement le, le, professionnel ou le burn-out euh, est dans une massive augmentation aujourd'hui. C'est évidemment quelque chose à mettre en lien avec les, les principales transformations du travail et notamment l'intensification et l'individualisation. Le, le burn-out est un véritable révélateur de la dégradation euh, des conditions d'un travail vivable, soutenable. Euh, alors bien sûr, il existe de plus en plus de publications sur le burn-out, mais l'originalité de ce livre, et c'est très puissant ici, puisqu'il a été écrit par des femmes qui sont passées par cette épreuve, euh, qui, analysent, qui analysent ces épreuves collectivement, euh, et puis qui sont passés à l'action. Alors passer à l'action c'est euh, d'abord l'écriture, euh, l'écriture d'un premier livre euh, sous le titre « À sans brûler les ailes » qui a été publié par la coopérative « Dire le travail ». Euh, et puis euh, ce deuxième livre, celui-là qui, qui, qui vient euh, compléter largement le, le premier avec la présentation de, de toute la démarche, ces différentes étapes. Et puis enfin, la création d'une association. Et là, je pense que, bien sûr, Corinne va nous raconter tout ça beaucoup plus en, en détail. Euh, enfin, je voudrais insister sur le fait que l'ouvrage donne une place centrale aux ressources euh, du collectif de pères, PIRS, euh, dans des processus de, de dégagement et de reconstruction. Or, justement, euh, la plupart des dispositifs d'accompagnement des personnes en souffrance au travail ou licenciés, donc au chômage, après une inaptitude, après un arrêt de travail longue durée, sont en général des accompagnements individuels. Et ce modèle, cette manière de faire, en fait, elle contribue, à mon sens, à louper à la fois la puissance du groupe, mais aussi à prolonger l'individualisation, voire la psychologisation, euh, qui est massivement convoqué aujourd'hui dans le monde du travail. Donc, euh, un, un grand plaisir que de, que de euh, vous présenter avec, bien sûr, Corinne et Pascal Molinier. Pascal Molinier qui a fait une excellente préface euh, pour cet euh, ouvrage. Donc, je, je n'abuserai pas plus de mon temps. Ce que je vous propose, c'est qu'on écoute dans un premier temps Pascal, euh, Pascal Molinier, puis euh, Corinne. Et puis, bien sûr, qu'on discute tous ensemble. Euh, on a un temps qui est quand même un temps assez court, une heure. Et en même temps, je pense qu'il il peut déjà nous permettre beaucoup d'échanges. Donc, n'hésitez pas à utiliser le chat euh, pour adresser vos questions. Et on, on les reprendra bien évidemment ensemble. Bienvenue à tous. Pascal Bonjour à toutes et à tous, euh, eh bien, euh, oui, je suis très impressionnée par euh, l'audience. Il y a énormément de monde, il y a aussi des gens que je ne connais pas, mais il y a aussi des gens que je connais, enfin, c'est assez, assez étonnant. Euh, un petit peu comme toute l'aventure avec ce, avec ce manuscrit, puisque moi j'avais été contactée euh, en fait, euh, par euh, Patrice Bride de, de « Dire le travail ». Euh, parce qu'on participe à, des, à une association et à des ateliers euh, qui s'appelle Travail et démocratie. Et donc, on s'est rencontré euh, avec Patrice dans le cadre euh, de ces ateliers et euh, on dit, voilà, il y a un manuscrit, est-ce que tu accepterais de préfacer euh, euh, ce, ce, ce, ce, cet ensemble finalement, de textes qui sont euh, issus euh, d'un atelier d'écriture et moi, de toute façon, Dominique a déjà insisté sur cette dimension hein, du collectif hein, et de, du, du travail collectif autour de la, de la, de la, de la reconstruction euh, euh, d'une histoire euh, après un, un, une forme d'effondrement. Hein, euh, en situation de travail, et j'étais très sensible, j'aime beaucoup les ateliers d'écriture, je trouve que c'est un, une manière de travailler, euh, de faire médiation, de faire récit euh, qui est très intéressante, et, euh, et donc j'ai lu le, le, le manuscrit, et, et, et je veux dire, je l'ai lu d'une traite, ce, ce à quoi je ne m'attendais pas du tout, je <rire> ne pas du tout que j'allais être prise hein, et saisie euh, euh, par ces récits, comme j'espère que vous le serez euh, tous et toutes à la lecture de ce livre parce que il y a euh, alors, c'est ah, pas du c'est un atelier donc, c'est il y a eu un travail qui a été réalisé. Alors ce ne sont pas simplement des témoignages, c'est vraiment le, le produit d'une élaboration, et, et, et c'est ça qui est passionnant euh, c'est d'avoir euh, accès à un récit euh, de la souffrance au travail à la première personne. Euh, ce qui est rare aussi euh, finalement, mais qui est, euh, qui est vraiment euh, euh, travaillé, euh, élaboré, euh, avec une, une réflexivité, une capacité de prendre du recul euh, sur ce qui s'est passé, euh, qui est assez, euh, assez inédite, je trouve assez... assez euh, euh, euh, voilà, on ne lit pas euh, souvent euh, ce genre de, de, de récit. Euh, euh, à la fois qui formalise et qui théorise, dans une certaine manière, une expérience vécue à la première personne. Donc, c'est donc la raison pour laquelle j'ai accepté de le, de le préfacer et, et donc de reprendre ce terme de burn-out que finalement je, je n'utilisais habituellement pas. Euh, mais, mais qui m'a semblé, dans le contexte, tout à fait approprié, puisque euh, finalement, alors c'est à la fois un concept, hein, euh, et, puis, euh, et puis le concept qui est peut-être un petit peu loin de nous, hein, qui, qui, qui remonte aux années 80, etc. Puis une manière de, de, de parler euh, de formes très contemporaines euh, de consommation, hein, euh, de, de brûlures émotionnelles euh, et affectives liées, euh, liées au travail, euh, dont, dont ce livre très bien compte. Hein, comment euh, l'engagement, la mobilisation de soi-même dans le travail ben, peut conduire euh, finalement euh, à, des situations, euh, à des situations assez euh, dramatiques et ce qui m'a beaucoup touchée, je ne serai pas très longue, mais je voulais dire ça, pour moi c'est très important, c'est la question de l'identification, c'est-à-dire à quel point, à travers ces récits, on peut, je pense, tous et toutes reconnaître des pans de notre propre expérience au travail. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans, en même temps, ce qui est exceptionnel c'est que ça soit narré de cette façon là mais on est vraiment dans l'ordinaire d'expériences vécues où on sait tous qu'à des moments donnés on a, on a été aux limites des situations qui sont décrites et ça je trouve que c'est extrêmement précieux et extrêmement bouleversant en même temps voilà et puis je voulais dire une dernière chose c'est que quelques mois après que le livre soit sorti j'ai reçu une lettre Mmh. <rire> on ne reçoit plus beaucoup de lettres aujourd'hui et j'ai reçu une lettre dans ma boîte aux lettres et euh, à ma grande surprise à l'intérieur, il y avait un ensemble de, de, de femmes qui s'étaient photographiées ensemble euh, et qui me remerciaient pour avoir fait la préface et je dois dire que c'est une grande fierté pour moi <rire> donc je le dis à, à Corinne on ne se connaît pas mais c'est une grande fierté pour moi d'avoir reçu cette lettre ça m'a J'en suis encore émue, ça m'a beaucoup touchée et, et voilà, on n'a pas toujours l'impression de pouvoir faire quelque chose qui compte pour des gens. Et voilà, donc euh, merci, <rire> puisqu'elles m'ont remercié, je voulais les remercier euh, de m'avoir fait ce, ce, ce cadeau, euh, d'avoir pu faire cette préface. Je suis très fière de cette préface, non pas pour ce que j'ai écrit, mais parce que je participe à cette entreprise. Merci, Pascal. Est-ce que Corinne, euh, vous prenez la suite Oui, oui, tout à fait, je prends la suite. Donc, je vais rebondir sur euh, ce que vient de dire Pascal à propos, et ce que tu avais aussi commencé à dire, Dominique, à propos de, du côté réflexif hein, de, de, de cet ouvrage, parce qu'effectivement, on aurait pu se contenter, entre guillemets, plein de guillemets, hein, de témoignages, de formes de, de, de, forme de cris, mais je pense qu'on est allé effectivement beaucoup plus loin. Euh, alors comment on s'y est pris c'est peut-être intéressant pour les gens qui nous écoutent, de savoir comment on, comment on a fait tout simplement, parce qu'on est, on est toutes des femmes, je veux dire comme ça, ordinaires, mais évidemment dans ma bouche, c'est pas péjoratif. Hein. Euh, donc d'abord, peut-être rappeler pour ceux qui n'ont pas encore lu euh, l'un ou l'autre des, des deux livres, que nous avons été réunis au sein euh, d'une CARSAT, donc euh, d'un service dédié à la santé au travail. On, on parle beaucoup de la CARSAT pour la retraite, mais l'autre volet, c'est la santé au travail. Et ce sont deux assistantes sociales donc, qui nous ont réunis. Nous étions huit au départ. Euh, assez rapidement, il y en a une qui a lâché. Et le groupe de sept est resté euh, soudé pendant toute la durée donc, de cette intervention sociale de groupe. Et quand nous sommes arrivés à la fin, euh, plusieurs ont exprimé le fait que ça allait être un nouveau deuil, une nouvelle rupture, après euh, tant de ruptures euh, dans leur vie euh, professionnelle, bien sûr, mais aussi par rapport à leur vie sociale, bien entendu. Et euh, bah, il m'est venu cette idée folle de leur proposer qu'on écrive un livre ensemble. Bon, j'avais la chance d'avoir dans mon ancien métier, puisque je venais d'être licenciée à ce moment-là pour inaptitude, personnellement, euh, dans mon ancien métier, j'avais déjà publié, donc euh, je m'autoriser à faire cette proposition. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est retrouvées toutes les sept, euh, et euh, sur une formule très, très simple au fond, c'est-à-dire que chacune à notre tour, on a reçu chez nous les six autres femmes, donc on passait la journée ensemble, on mangeait ensemble le midi, et euh, chaque journée était dédiée au récit de l'une d'entre nous. Donc on demandait à la personne de raconter euh, son récit, euh, on l'enregistrait, sur le téléphone. Euh, on enregistrait ensuite aussi les questions qu'on lui posait, et les retours et les explications qu'elle pouvait faire. Et elle repartait avec ce matériau. Et elle avait pour mission euh, d'écrire une fois rentrée chez elle. Alors, certaines l'ont fait très vite, d'autres ont mis un petit peu plus de temps. Mais donc, on s'est vu pendant ces sept journées pour faire ce travail-là et grâce à ces questions, à ces moments effectivement de retour, ce cri est devenu véritablement un témoignage avec une prise de recul, avec une prise de distance qui, est, je pense, a contribué bien entendu aussi à notre début de rétablissement. Voilà, donc j'avais donné une une deadline au mois de mai, et au mois de mai, j'ai eu tous les récits. Alors bien sûr, euh, il y a eu beaucoup de navettes hein, euh, avant, avant que les récits définitifs euh, ne me parviennent. Euh, et dans ces navettes, à nouveau, il y avait euh, ce, ce, ce, ce va-et-vient, cette réflexion, cette, cette analyse, cette prise de recul qui était effectivement bénéfique, je pense, à tout le monde, et jusqu'à ce qu'on contacte Patrice Bride pour, pour le premier livre. Euh, et euh, ce qui est intéressant, c'est qu'un an plus tard, on a publié ce livre chez RS qui lui finalement est, est fait d'une manière qui ressemble un peu à ce qu'on trouve dans les DVD, c'est-à-dire il y a un bonus, hein. on raconte comment le film a été fait, ben là on a raconté comment le premier livre a été fait et comment on est allé plus loin, puisque effectivement l'une d'entre nous euh, nous a soufflé l'idée de créer une association pour venir en aide aux personnes victimes de burn-out comme nous. Et ça s'est fait. En, en novembre 2020 euh, est née une association avec un nom piquant, puisqu'il s'agit des pestes pour patientes expertes de la souffrance au travail. Euh, évidemment, ce n'est pas neutre, on a fait exprès, hein, de, de, de se trouver un acronyme comme ça, un petit peu, un petit peu drôle et un petit peu piquant, parce qu'on a quand même gardé notre humour, on a eu des crises de rire pendant, pendant qu'on préparait le livre, les livres. Et ça nous a aussi beaucoup aidé, je crois que c'est une chose qu'on a réussi à conserver, alors pas toutes en même temps, quelquefois il y en avait qui pleuraient, et puis les autres qui, qui, qui les faisaient rire, et ainsi de suite, ça, ça, ça changeait de, de personne à chaque fois, mais euh, le fait d'être ensemble, le fait effectivement qu'on a toutes eu des hauts et des bas, mais qu'on les avait pas forcément en même temps, ça nous permettait effectivement de pas sombrer et de se sentir soutenue, comprise, ce qui est, ce qui est le, le plus important dans, dans la situation du burn-out, comme le rappelait Dominique tout à l'heure. Vous, vous voulez que j'ajoute quelque chose Mais voilà, je pense que déjà, ça permet de, de comprendre un petit peu le, le processus par lequel nous sommes passés. C'est important ce que, ce que Corinne a dit sur l'humour, je crois, hein, parce que c'est vrai que ce n'est pas passait. <rire> Alors, par exemple, euh, euh, oui, ça, ça, c'est vraiment resté. Euh, un jour, euh, l'une d'entre nous nous dit, euh, vous savez comment, ce que je dis quand je parle de vous ben, Non, eh ben, je vous appelle mes potes dépressives. Alors là, on est parti d'un éclat de rire euh, monumental. Et euh, quelquefois aussi, on, on s'est moqué euh, pour celles d'entre nous qui avions obtenu la reconnaissance euh, travailleur handicapé. on s'appelle les cotoreps de temps en temps. Voilà, surtout quand on oublie des choses parce qu'on a, on a des troubles cognitifs hein, qui sont liés à la situation du burn-out. Et de temps en temps, quand on ne sait plus trouver nos mots, euh, qu'on fait n'importe quoi, ben, on se rappelle qu'on est cotorep et on, et on rit beaucoup aussi. <rire> je voudrais dire, hein, je voudrais en profiter pour dire que euh, je ne vois pas tout le monde hein, sur les écrans, mais je sais que Laurence, la présidente de l'association Les Pesses, est présente, je la vois. Et j'ai vu aussi au moins deux adhérents, Agnès et Philippe, euh, qui nous ont rejoints. Il y en a sûrement d'autres, mais voilà, je n'ai pas, pas la visibilité. Donc Je voudrais les saluer et leur, leur dire qu'ils pourront prendre la parole tout à l'heure s'ils le me souhaitent. Merci Corinne. Du coup, c'est l'occasion de, de re-saluer tout le monde, parce qu'on <rire> a démarré avant que, que tout le monde soit... Branché, comme souvent dans ces, de, ce genre d'opération. Du coup, on, on vous demandait si vous souhaitiez euh, utiliser euh, la rubrique discuter que vous avez euh, qui apparaît là euh, sur votre écran en bas euh, pour euh, poser vos questions. Parce que, comme vous êtes très nombreux, hein, 217, je pense qu'on va avoir du mal à faire un débat euh, en donnant la parole à tout le monde. Par contre, la, la formule euh, de, de la discussion là, où, euh, est très utile. Du coup, ça permet de, de voir éventuellement les, les questions qui se rejoignent ou les, ou les grandes thématiques euh, sur lesquelles on pourrait euh, relancer euh, Corinne. Euh, Peut-être aussi, pourquoi pas donner la parole euh, à la présidente de l'association ou à des membres de l'association. Euh, je pense que le livre, et c'est ça que je trouve aussi la richesse de, de, du livre, euh, Réussir son burn-out, c'est que non seulement ça donne le produit, euh, c'est-à-dire euh, euh, le, les histoires, les, les sept histoires, euh, mais, mais ça donne aussi le chemin, le chemin parcouru, pas simplement le chemin parcouru de l'histoire du burn-out dans, dans la situation de travail, qui est très très bien... Euh, écrit par, euh, par chacune et, et on voit comment les choses se fabriquent petit à petit euh, mais aussi comment est-ce que collectivement vous avez euh, à la fois euh, fabriqué le groupe à partir de l'initiative de la CARSAT comment vous vous êtes saisi de cette offre et bravo à la CARSAT d'avoir pas proposé seulement des accompagnements individuels quoi. Euh, et puis ensuite comment est-ce que vous êtes passé par toutes ces étapes que, que Corinne rappelait je, je crois qu'effectivement, puisqu'il est question d'identification, on peut tous s'identifier quand on lit ces histoires. Mais je pense aussi que la possibilité, dans des groupes de pairs, de s'identifier et du même coup de se sentir moins isolé, moins plongé dans la solitude, moins en train de se demander « mais euh, j'ai dû faire quelque chose que je n'aurais pas dû » ou « je dois avoir quelque chose en moi que, que je ne devrais pas » Enfin, bref, de, de sortir un peu de la culpabilité euh, quand, justement, on réalise que les processus, en fait, on les retrouve dans plein d'histoires. C'est ce partage des histoires qui est fondamental. Oui, c'est tout à fait juste euh, cette question de, de l'identification et on, on la vérifie tous les jours avec Laurence et puis avec les autres membres du CA de l'association. C'est-à-dire que dès qu'on a une nouvelle personne qui nous contacte, euh, qu'on a cette première visio pour, euh, pour s'assurer qu'on euh, pourra répondre à ses attentes, euh, voilà, qu'elle est sur les bons rails. Euh, la première chose pratiquement que tous les adhérents nous disent, c'est enfin on se sent compris. Euh, on est très seul, on est très isolé, on ne sortait plus de chez nous depuis des mois. Donc déjà, euh, je suis contente je suis content parce que je vais pouvoir faire quelque chose avec vous, une activité. Et puis euh, surtout, je vais être enfin compris je vais être enfin moi-même, je ne vais pas être obligée de me cacher derrière je ne sais quel petit mensonge quand on me pose des questions sur ma situation actuelle. Enfin, beaucoup de gens nous disent ben, qu'ils qu ne savent pas quoi inventer pour, que, pour répondre à leurs voisins qui leur, leur demandent pourquoi ils ne sont pas au travail aujourd'hui. Enfin, ça fait longtemps qu'on qu qu ne vous voit pas prendre votre, votre voiture le matin, qu'est-ce qui se passe, etc. Enfin, ça c'est des petits détails, mais... Euh, mais qui ne sont en fait pas des détails du tout pour les victimes de burn-out, parce que c'est presque insurmontable à chaque fois. C'est à chaque fois essayer ou de contourner, ou d'expliquer, et quand on commence à expliquer, on ne sait jamais comment ça va être reçu. Donc oui, le, le fait de, de pouvoir se reconnaître dans l'histoire de l'autre, même si on n'a pas du tout le même métier, même si on n'a pas du tout la même origine, même si on n'a pas du tout le même âge, il y a vraiment des points communs, évidents, qu'on a retrouvé chez tout le monde. Euh, et en, en matière notamment de processus, on a toutes vécu le déni de la situation plus ou moins longtemps, plus ou moins fortement. On a tous, toutes vécu ou tous vécu une chute brutale qu'on peut dater, qu'on peut même donner à l'heure près, on, peut, on, peut, on se rappelle je crois tous et toutes, du moment où vraiment on est tombé, en général très violemment, et, et ainsi de suite. Quoi, Le processus, avec des petites différences évidemment individuelles, mais il est extrêmement proche, et ça, ça fait du bien. Même si, bien sûr, il ne faut pas se complaire là-dedans pendant des années, bien entendu, ce n'est pas le but, mais en tout cas, euh, pour les premiers mois ou les premières années euh, de ce processus de rétablissement, c'est absolument indispensable. Alors, il y, y a déjà plein de questions. Euh, Peut-être... Euh, Peut-être... Euh... Des questions auxquelles il fallait s'attendre c'est à dire euh, la, la question du diagnostic quoi c'est à dire euh, burn out dépression épuisement professionnel de quoi parle-t-on euh, qu'est ce qui permet de différencier l'un l'autre est-ce que ça qui veut répondre mais peut-être laurence la présidente de l'association euh, ça serait bien qu'elle puisse donner son point de vue là-dessus on en a déjà abondamment parlé entre mmh. nous hein. Bonjour à tous, Donc, je, suis, je suis Laurence Lebon, la présidente de l'association Les Pestes. Le sujet de la dépression, euh, du burn-out, ça, ça a souvent été abordé entre nous parce que ben, chacune a, a une expérience différente, un ressenti différent aussi par rapport à la question. Euh, C'est clair que le burn-out se déclare et, et s'ensuit un état dépressif. C'est ce que communément on a toutes remarqué. Euh, donc, euh, les médecins, quant à eux, ont une approche aussi un peu différente en termes de, de sémantique. Euh, voilà, ces syndromes dépressifs, anxieux, euh, pour certains, d'autres osent mettre le, le mot burn-out sur l'arrêt de travail. Voilà, on a, on a affaire à plusieurs, euh, plusieurs euh, nomenclatures concernant le, la nature de l'arrêt de travail. Bon, euh, par expérience, de toute façon, comme on touche le, le fond, euh, je pense que c'est de la dépression, euh, tout au moins au début, où on est au fond de, so, de son lit, de son canapé, et qu'on a, n'a plus goût à la vie. Donc, euh, voilà, je pense qu'on peut donner tous les, les, les noms de, de la Terre que, que nous voulons, ça reste un état euh, très, très euh, difficile à... À, à supporter et donc il est difficile aussi de se relever. Oui, j'ajouterais par rapport à ce que vient de dire Laurence que euh, effectivement, je crois qu'on est tous et toutes passés par un état dépressif, même quelquefois assez profond. Euh, la question fondamentale, c'est euh, la temporalité. C'est-à-dire que pour moi, c'est clair maintenant, euh, le, la dépression est, un, est une conséquence de la situation de burn-out ou de souffrance au travail, on pourra revenir sur les deux termes. Euh, et ce ne sont pas des dépressifs qui font des burn-out, mm. euh, mais quand on fait un burn-out, on, on à un moment donné, on a, on a toujours une, une période, qui peut être d'ailleurs assez longue, de dépression, mais c'est plutôt une conséquence qu'une cause. Elle, et c'est là où, quelquefois, il des débats où on peut un peu s'agacer. Euh, mais ce qu'on a remarqué, c'est qu'on avait toutes plutôt un profil de personnes euh, engagées, euh, très mobilisées au travail, pas du tout euh, euh, à essayer euh, voilà, de, de se la couler douce au boulot. Au contraire, euh, Donc plutôt le contraire de quelqu'un qui, qui est asthénique, comme, comme le veut la dépression, plutôt, plutôt quelqu'un qui, qui bosse beaucoup, qui ne sait pas s'arrêter, qui a l'idéal du métier aussi, ça c'est très important. Et, euh, et qui s'écroule à un moment donné, parce que précisément, soit il est euh, surchargé d'une manière absolument euh, épouvantable, soit euh, il perd le sens du métier, ou les deux en même temps, d'ailleurs. Je crois que la question de l'idéal du, du travail, c'est quand même très important dans les textes. On le, on le, on le, on le ressent et c'est certainement aussi une des raisons pour laquelle c'est un livre qui est fort sur l'investissement dans le travail c'est qu'on voit bien comment effectivement c'est aussi l'intérêt, la passion, le sens que les gens donnent au travail qui les conduisent, enfin qui conduisent ces, ces, ces, ces, cette femme à aller toujours, toujours plus loin et finalement à ne pas s'écouter, à ne pas s'arrêter, à ne pas prendre de temps et je pense que c'est bien dans cette dimension d'emballement hein, qu'on peut se reconnaître qu'on peut se reconnaître les, les, les, les uns et les autres. Et là, il y a une question qui demande, qui dit est-ce que les femmes sont plus touchées euh, que les hommes euh, par le burn-out. Je ne sais pas répondre à cette question-là. Mais par contre, euh, ce qu'on peut dire, c'est que c'est quand même pas, peut-être pas complètement anodin que ce soit un livre de femmes où il y a quelque chose quand même qui racontait d'une vulnérabilité, euh, d'une fragilité, d'une reconnaissance de sa propre fragilité à un moment donné, alors qu'elle n'a pas été surtout le long l'histoire hein, parce que si elle s'était rendues compte qu'elles étaient en train de se fragiliser elle se serait arrêtée avant mais en tout cas il y a la capacité de, de, de pouvoir enfin en, en parler et ça c'est peut-être moins tabou pour des femmes euh, que pour des hommes c'est à faire faire montre euh, du fait que euh, on a euh, on, on, on, on, à un moment donné, on, on s'est cassé la figure. C'est peut-être plus facile de le dire euh, dans une socialisation féminine, hein, on va le dire comme ça, hein, parce que, que dans une socialisation masculine. Et puis, il y a aussi le fait que quand même dans le travail, il y a quand même des, des, des dimensions de genre euh, très importantes qui restent et qui font que les femmes, elles ont euh, à faire leur preuve aussi. Euh, de manière beaucoup plus, beaucoup plus forte et que euh, ça joue certainement aussi euh, un rôle hein, euh, dans la manière dont on s'autorise euh, à s'arrêter, euh, à dire non. Je crois qu'il y a, y, a, y a vraiment cette question aussi qu'on qu entend euh, beaucoup euh, circuler, euh, circuler quand même. Est-ce qu'on est qu peut s'autoriser à dire non euh, et à dire là, je ne peux plus. Il euh, euh, y a, y a, y a, y a quelqu'un qui dit dans le livre, quand je me suis arrêtée, on a embauché deux personnes à ma place. Et j'y pense très souvent parce que depuis, le, depuis que j'ai lu ça, je me suis rendu compte, on m'a raconté plusieurs fois cette histoire-là. Et c'est-à-dire qu'il faut que les gens les aillent jusqu'au bout du processus euh, et qu'ils s'effondrent pour que tout à coup on se rende compte qu'ils faisaient le travail de deux. Et euh, quand on dit que les femmes, elles doivent en prouver deux fois plus que les hommes, euh, socialement parlant, ben, on est quand même dans ces, euh, ces registres-là où la question... Euh, du genre et pas complètement euh, anodine, même s'il si, euh, peut y avoir des hommes en état de bornes. Ce n'est pas du tout ce que j'ai voulu dire, bien sûr. C'est tout à fait corroboré aussi avec le temps partiel, c'est-à-dire qu'on compense aussi les temps partiels accordés euh, par euh, la réalité d'une semaine à temps plein. Il mmh. y yeah, yeah. Éventuellement aussi, peut-être la question de la double tâche euh, oui. à la maison et au ah travail. Oui, bien sûr. Euh, mais, mais oui, je suis tout à fait d'accord avec Pascal. Je crois que il y a autant, sans doute, de burn-out. Euh, enfin, c'est deux questions différentes, quoi. La, la visibilité du burn-out et le burn-out, parce que oui. les femmes, d'une manière générale, euh, d'ailleurs, euh, le livre le montre très bien. Euh, l'invitation de la CARSAT les femmes ont répondu à l'invitation de la CARSAT mais seulement, elles n'étaient pas les seules invitées euh, non, et ça on l'observe tout le temps hein, quand on propose des espaces d'échange autour mm -hmm. collectif d'échange autour de la souffrance au travail les, les femmes se présentent bien plus volontiers que les hommes mm -hmm. alors il y a aussi effectivement la question homme-femme euh, et euh, la question du... Euh, Est-ce que, la... est que les femmes qui composaient le groupe étaient encore au travail, n'étaient plus au travail mm. euh, dans, au moment où l'aventure a commencé et s'est prolongée Alors, euh, au moment où euh, nous avons commencé euh, le travail ensemble, à la CARSAT et puis après euh, pour l'écriture, euh, personne n'était euh, en situation de travail. Mm. Avec, il y avait des situations très différentes, certaines personnes étaient en arrêt, maladie classique, d'autres avaient déjà une reconnaissance de maladie professionnelle, euh, certaines étaient au chômage, on était deux je crois, dont je faisais partie, euh, il, y avait comme, il y avait plusieurs statuts on va dire, hein, euh, qui permettent aussi euh, ces statuts-là euh, de, de vivre, hein, euh, de faire face aussi financièrement à la situation parce que c'est aussi une donnée importante, hein. mais à ce moment-là en tout cas personne n'était en situation d'emploi. Depuis lors, euh, il faut reconnaître qu'il y en a très peu d'entre nous qui euh, ont repris une activité. Il y a une seule personne qui a une activité euh, salariée. Euh, D'ailleurs, dans, dans, dans son ancien métier, même si ce n'est pas dans son ancienne entreprise, euh, bien entendu, parce que ça paraissait difficile de y retourner. Euh, moi, j'ai repris une activité, euh, mais en tant qu'auto-entrepreneur, parce que je ne voulais surtout pas euh, redevenir salarié. Euh, et les autres sont, euh, je dirais, euh, encore éloigné du travail et certaines le seront, le seront définitivement, ont, ont pris cette option-là. Alors après, il y a des différences évidemment suivant l'âge, parce qu'on avait des jeunes dans le groupe hein, d'une trentaine d'années, donc évidemment, ce n'est pas pour elles du tout, ça ne se pose pas du tout dans les mêmes termes que pour quelqu'un qui a la cinquantaine et qui peut éventuellement euh, voilà, euh, aller relativement tranquillement euh, vers la retraite. Euh, mais euh, ce qu'on constate avec les adhérents, qui sont je crois maintenant au nombre de 26, euh, si je, je ne me trompe pas, c'est qu'il y en a très très peu hein, qui sont en situation d'emploi. Hein, L'écrasante majorité n'y est pas et ne parvient pas vraiment pour l'instant en tout cas à y tourner. Et nous, on n'est pas du genre à leur dire « allez-y ». C'est-à-dire qu'on est convaincus maintenant toutes, je pense que Laurence ne contredira pas, qu'il faut absolument prendre son temps parce qu'il y a des rechutes qui sont encore pires que, que les premiers accidents. Euh, je peux appeler des choses comme ça, et qu'il euh, faut laisser le temps faire son affaire. Alors, c'est vrai que c'est très difficile quand on est en début hein, d'une de, de, situation de burn-out parce qu'on a envie que ça s'arrête, et au bout d'un certain temps, on apprend qu'il faut être patient, parce que c'est extrêmement long. Du coup, il y a une, une question qui, est, qui, qui fait penser aussi à... enfin, qui est dans la lignée du rapport au temps... Euh, Bonsoir, votre livre est très agréable à lire. Pouvez-vous nous dire si le groupe CARSAT a été créé au bon moment pour vous euh, Et sinon, euh, pour vos parcours, à quel moment est-ce que vous auriez... Alors du coup, j'ai perdu la question parce que ça a bougé. Euh, à quel moment auriez-vous apprécié avoir ce travail de groupe Est-ce qu'il y a un bon moment pour proposer ça Et quels étaient les critères de la CARSAT pour vous proposer de participer à ces réunions moi, je n'ai pas tous les éléments. Je ne sais pas si euh, Laurence y en aura plus que moi. Euh, ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'on n'en était pas toutes au même moment du processus. Il y avait des personnes parmi nous qui étaient en arrêt maladie depuis assez peu de temps, d'autres déjà depuis, euh, depuis de, de longs mois, euh, qu'effectivement, ça a joué hein, sur euh, la manière de, de vivre le groupe. Il y a une personne, je le disais tout à l'heure, qui est partie oui. parce que je pense qu'elle était dans une situation... Euh, euh, vraiment de grandes, grandes crises euh, et que ça arrivait certainement trop tôt pour elle. Il euh, y a une autre personne qui, a, qui, qui nous a dit avoir failli aussi arrêter parce que c'était encore trop, trop brûlant, on va dire. Euh, maintenant, sur les critères, j'ai cru comprendre simplement que comme on avait été suivi individuellement par plusieurs assistantes sociales, les assistantes sociales avaient proposé euh, des personnes qu'elles accompagnaient en pensant qu'elles seraient effectivement en mesure de pouvoir... Euh, participer de manière bénéfique à, à, à ce groupe, mais est-ce que c'était des critères extrêmement rigoureux ou plutôt subjectifs Ça, je ne sais pas exactement. Je ne sais pas si Laurence a des éléments là-dessus. Bah, je pense que ça répondait surtout à, à un volontariat, puisqu'on avait eu au préalable un appel téléphonique de, de, des assistantes sociales qui, qui nous suivaient pour savoir si euh, véritablement on était partante pour, pour participer à cette expérience. Mais par rapport au moment idéal, je pense que le moment idéal, c'est celui euh, qui, fait, euh, qui vient après toute la phase de, de repos, parce qu'il y a quand même toute une période où euh, il y a vraiment une... On est vraiment, euh, je dirais, euh, dans le flou artistique le plus complet et que sortir de chez soi est un véritable calvaire. Donc euh, je pense qu'il faut vraiment être prêt, au niveau cognitif aussi, à être euh, assis autour d'une table et puis euh, émotionnellement à, à accepter, euh, d'écouter et, et de revivre un peu au travers les, les témoignages des personnes présentes autour de la table. À être prête aussi à, à accepter ce qu'on va entendre, parce que c'est très bouleversant. Et voilà, la notion de temps, c'est le leitmotiv de cette reconstruction, c'est sans cesse. Mm -hmm. Le temps, le temps, le temps. Enfin, moi, personnellement, c'est ce qui m'a beaucoup, beaucoup préoccupé, c'est cette notion de temps. Et ça fait cinq ans, bientôt. Donc voilà, ça peut être un exemple pour ceux qui m'écoutent. <rire> Mais je pense que pour les cliniciens, c'est un livre qui est très intéressant parce que c'est un livre qui permet quand même d'identifier euh, ce, ce, ce qui est important d'écouter euh, dans la parole des gens euh, et notamment euh, ce qui est important d'écouter de la question du travail euh, qui ne vient pas forcément euh, bien organisé, bien, bien ordonnée et, euh, euh, comme, vous comme vous le présentez vous, au terme d'un travail, euh, mais qui est au moment où les gens euh, consultent, euh, les gens sont fatigués, ils ne dorment plus, euh, mmh. le discours est forcément beaucoup plus confus, euh, beaucoup moins imposé, beaucoup plus difficile à saisir dans, dans, sa, dans sa cohérence. Mais vous, vous donnez, je trouve, des clés pour les cliniciens pour comprendre qu -ce qui, qu -ce qui, ce, ce, à quoi faut-il prêter attention et quelqu'un posait la question de la centralité du travail et c'est des récits euh, qu'on appelle centralité importance, enfin peu importe, on ne va pas financer ici, mais, euh, mais, mais c'est vraiment des récits qui montrent ça, hein, qui montrent à quel point la subjectivité est nouée avec la question de, euh, du travail. Et, et comment ça peut à certains moments mal tourner. Non pas en raison de ce qui serait une vulnérabilité ou une fragilité personnelle, hein, mais par le fait d'une rencontre avec des conditions de travail, avec une organisation du travail qui tout à coup peut conduire à des situations comme celle-ci. Et ça, je pense que c'est vraiment important à un moment donné où... On nous parle de l'emploi, on nous parle des salaires, mais parler de l'activité, ce n'est pas du tout la même chose. Et là, c'est vraiment un livre qui est, qui, est, qui est centré sur la question du rapport au travail, à ce qu'on fait. Mmh, mmh. oui. C'est vrai et je dirais que, en fait, que c'était presque une identité première chez la plupart d'entre nous. Euh, et, et le fait, effectivement, qu'on se retrouve en situation de burn-out et en arrêt de travail et à ne plus pouvoir bouger de chez nous, euh, ça générait une explosion identitaire euh, monstrueuse, quoi. Et on ne savait plus qui on était, d'une certaine manière, parce que, de fait, cette, cette identité euh, liée au travail était ma majeure chez nous. Au point que, lorsque, Corinne, tu nous as demandé, euh, pour commencer la, le travail d'écriture, de décrire notre activité, notre activité quotidienne, en quoi consistaient nos tâches quotidiennes, eh bien, c'était euh, presque la feuille blanche. On ne sait pas par quoi commencer. Parce qu'il y a, y, a, y a aussi toute une routine. Y a aussi... Et au bout de plusieurs années, eh bien, on, a, on croule sous le travail, mais en fait, on ne sait pas comment le décrire, on ne sait pas comment le, le, le saucissonner, on ne sait pas comment dire, bah, je démarre ma journée comme ça, voilà ce qui va se passer, voilà. Et ça a été très compliqué de se mettre vraiment dans ce travail d'écriture, de d'écrire en quoi consiste notre fonction, notre travail euh, et notre quotidien. Ça a été euh, ouais. difficile. C'était presque tellement intégré, tellement fort en nous, qu'on ne pouvait pas effectivement, comme tu dis si bien, le détailler, le saucissonner, le découper, découper le réel. Mmh. On avait beaucoup de mal à le faire, ouais, c'est vrai. sur, sur le, la question de, de l'engagement pour continuer sur ce fil euh, peut-être en lien avec une, une autre question c'est est-ce euh, que le burn-out touche plus particulièrement certains types de personnalités des personnalités perfectionnistes qui ne savent pas poser des limites hypersensibles, etc euh, je ne je, je, je, je peux pas m'empêcher de <rire> de dire que ça ne me semble pas vraiment une question de personnalité euh, je ne pense pas qu'on puisse, qu puisse repérer des personnalités qui seraient en quelque sorte prédestinées euh, euh, au burn-out comme on a pu imaginer euh, qu'il y avait des gens qui étaient prédestinés euh, au, à l'accident du travail euh, bien sûr que non euh, par contre je crois que le... La quête du travail bien fait, l'attachement à la question du travail bien fait euh, est aujourd'hui devenu un piège majeur parce que les conditions pour pouvoir réaliser du bon travail euh, sont dans beaucoup de situations, euh, ne sont plus réunies. Et donc du coup on puise non pas sur les ressources qui nous permettraient de tenir cet objectif qui est très puissant, mais on puise dans nos ressources propres euh, jusqu'à jusqu l'épuisement c'est aussi pour ça que j'ai beaucoup aimé ce livre parce que je me disais que c'était une façon aussi c'est un contrepoint qui permet de déplacer euh, cette formule récurrente euh, il n'a pas de bien-être sans bien faire je, je ne crois pas je ne crois pas honnêtement plus on écoute des personnes qui sont passées par des phases comme ça d'épuisement, de burn-out euh, quand on voit les, les les, les processus euh, et, et les effondrements, euh, et, et, les, et les traces longue durée de ces effondrements. Ce n'est pas la grippe, hein, le burn-out, c'est sérieux. Je me dis il faut arrêter euh, de répéter comme un slogan qu'il n'y a pas de bien-être sans bien-faire. Je, je crois que la quête à tout prix du bien-faire est extrêmement dangereuse pour la santé. Euh, mais peut-être <rire> que vous allez vous Une amie m'avait dit un jour, hein, qui avait occupé des positions importantes dans l'université, elle m'avait dit « si tu veux continuer à travailler autant, il va falloir que tu acceptes que tu ne feras pas tout bien mmh. mmh, ». C'est juste. juste. <rire> Est-ce que ça va sauver du burn-out pour l'instant Je ne sais pas. Mmh. Mais mmh. en tout cas, ce que je voulais dire sur le perfectionnisme, le, le perfectionnisme c'est noble. Euh, moi je pense vraiment euh, que euh, sur le plan euh, euh, du travail, le travail c'est c'est euh, une expérience du perfectionnisme euh, au sens où c'est la possibilité de, de prolonger euh, l'énigme qu'on est pour soi-même, de faire mieux, euh, etc. Hein, je veux dire. Donc on ne peut pas dire qu'il y a des personnalités euh, perfectionnistes. C'est le travail et, et une, et vrai, est une devrait c'est ce que dit Dominique c'est est le problème c'est que est dans une période où c'est quand même carrément très compliqué mais le travail ça devrait être quelque chose qui, qui, qui nous permet une expérience du perfectionnisme alors il y a, une... voilà, a quelqu'un qui continue avec alors si c'est pas perfectionniste c'est obsessionnel non je crois que, je crois que non c'est euh, beaucoup plus compliqué que ça, hein. c'est-à-dire que euh, la question du piège, ce que soulignait Dominique, hein, c'est toi qui parlais de ça, mm. la question du piège, elle peut se poser pour tout un chacun. C'est très très, très très fort ce que disait Pascal, hein. je, je pense que quand on lit les histoires, euh, on, peut, on peut tous et toutes se reconnaître je veux dire qu'à un moment ou un autre euh, la formule aujourd'hui au travail on a le nez dans le guidon c'est à dire du coup on est dans l'incapacité effectivement de pouvoir dire euh, euh, ce qu'on fait comment on le fait, les différentes étapes le sens de tout ça euh, il y a une espèce d'envahissement de, euh, très très fort alors euh, le problème c'est donc le travail et non la personne eh ben, euh, peut-être oui qu'est-ce que vous en pensez En tout cas, il n'y a pas de burn-out euh, sans rencontre entre une situation de travail et une personne, c'est clair. C'est ça. C'est ça, je pense que c'est le type de complexité sur lequel on ne peut pas poser un modèle causaliste euh, simple qui serait euh, d'une personnalité vers le travail ou d'un travail vers une personnalité, vers, vers une personnalité ou, ou autre. Je crois que c'est à un moment donné, il y a un, Quelque chose de complexe qui se trame euh, entre une personne et euh, son, son, son, son, son, son, son, son, son rapport au travail. Et il y, a, il y a eu pas mal de choses qui sont passées sur le fil qui étaient qui était très intéressantes. Hein. On voit bien qu'on est dans des organisations du travail, en effet, où tout va de plus en plus vite, où on est sollicité hein, sur le registre du, toujours, du, du quantitatif, hein, toujours plus. Euh, de façon toujours plus vite, il faut répondre toujours plus vite, il faut en faire toujours plus et où on est toujours mis en défaut par rapport à un certain idéal, où effectivement euh, euh, on, on, on, on est nécessairement amené à rater des choses parce qu'il euh, y avait un, un film… Un film très, très bien qu'on avait utilisé euh, par un temps pour des, pour des formations euh, où euh, on voyait euh, la métaphore qui était utilisée, c'était celle du coureur de, de, de, dans la course, dans le sport, hein, et euh, où on voit que tous les ans, les gens ils dépassent le, le, le, la, comment dire, la, la vitesse, euh, euh, ils vont de plus en plus vite. Et, et jusqu'où on peut aller de plus en plus vite On voit bien que même dans la course, même dans le sport, il y a une limite euh, en centième de seconde, ou en seconde, ou à mais il y a une limite de ce que peut faire l'humain. Et, euh, et là, on est pris quand même dans des organisations du travail, et je pense que là-dessus, il y aurait vraiment beaucoup beaucoup de choses à, à penser, euh, y compris dans des organisations comme l'université, euh, euh, par exemple, ou l'hôpital, ou... Euh, des, des grandes institutions comme ça euh, où euh, effectivement euh, la question de la temporalité doit être interrogée avec beaucoup de rigueur alors euh, un petit problème au passage c'est Corinne on a perdu Corinne, elle vient d'envoyer un message en disant qu'elle qu qu a ah. été déconnectée, je ne sais pas comment on peut la guider pour une reconnexion ça y est, me revoilà ah, voilà. revoilà tout un coup une coupure du réseau ouais, ben on, <rire> on est vraiment content de te retrouver <rire> merci il y, y a plusieurs questions qu'on pourrait rassembler derrière euh, cette, cette formule qu'est-ce que le burn-out transforme par exemple Alors, ça, y a, ça se décline est-ce que quand on reprend le travail on le reprend autrement il euh, y a aussi la question de la reconversion euh, qu'est-ce que ça transforme dans le, dans, dans le rapport à la vie, au travail, euh, peut-être aussi dans le rapport à, à, à l'environnement euh, proche, euh, la famille, les amis, euh, etc. Alors ça, c'est une question qui est super intéressante, euh, qui rejoint ce que je disais tout à l'heure quand je disais qu'il y a une explosion identitaire, euh, et c'est en cela que le burn-out peut s'apparenter à un état de stress post-traumatique à certains égards. Hein. Euh, une fois que cette, cette explosion identitaire a eu lieu et que petit à petit euh, voilà on a un peu récupéré les morceaux, on va dire, souvent, euh, ce qu'on entend et ce qu'on a vécu nous-mêmes, c'est qu'on ne voit plus les choses de la même façon. Et pour reprendre l'expression euh, de Boris Cyrulnik, on se dit même parfois que, que c'est un merveilleux malheur que nous soit arrivé le burn-out. Parce qu'en fait, on, on est obligé de relativiser, de remettre le travail à sa place, et à sa, à sa juste place, de se dire qu'il y a plein d'autres choses qu'on a négligées sûrement pendant cette période où on, on bossait comme des dingues. Euh, et que donc on se repositionne par rapport justement à d'autres éléments de notre environnement, à d'autres aspects de notre identité, notre famille, euh, etc. Euh, la vie, tout, tout simplement. Et euh, on sait, je crois, beaucoup mieux après un burn-out euh, ce qu'on veut et surtout ce qu'on ne veut plus. Voilà, ça je crois que c'est assez partagé dans, dans l'association. Alors ça ne veut pas dire qu'on y arrive toujours. Il y a encore euh, des démons qui nous poursuivent. Hein. Moi, dans mon activité d'auto-entrepreneur, je me suis pratiquement infligé un deuxième burn-out à un moment donné euh, parce qu'on ne change pas si facilement que ça. Mais bon, n'empêche que j'ai réagi plus vite et que j'ai pris conscience qu'il fallait que je fasse très attention. Et c'est ça aussi la force du groupe, c'est qu'on se le rappelle les unes les autres. C'est-à-dire que quand nous, on est en train de déraper, il y en a toujours une pour dire « attention, là, là tu, tu repars <rire> sur le mauvais chemin ». Mais en tout cas, oui, ça, ça, nous, ça nous a transformés considérablement. Et l'expérience de l'écriture aussi, parce que c'est un peu le propre de l'expérience de l'écriture. Là aussi, je me réfère aux travaux de Cyrulnik, mais il parle de métamorphose hein, grâce à l'expression artistique, au sens large. Euh, et donc euh, le souvenir, on le, on le transforme, on le métamorphose, euh, on ne le travestit pas, mais on le métamorphose de manière déjà à le rendre communicable, et ça c'est très important à d'autres, partageable avec d'autres, et du coup euh, on, on, on se métamorphose aussi nous-mêmes. Corinne, est-ce est qu'on peut dire aussi quelque chose sur, pour, pour nous éclairer sur le choix du titre mm -hmm. Oui, alors le choix du titre, effectivement, il est, il est tout à fait euh, provocateur. Euh, une chose qu'on a faite aussi et que j'ai oublié de dire quand on a travaillé sur, sur l'écriture du premier livre puis du second, c'est qu'on a décidé de se doter d'une petite documentation, en fait. Et chacune a acheté un ou plusieurs livres qui ont circulé dans le groupe euh, pour un petit peu voir comment la question du burn-out avait été traitée par d'autres avant nous. Euh, C'est là, d'ailleurs, qu'on a remarqué qu'il y avait très peu de livres, voire pas du tout, euh, euh, qui étaient semblables aux nôtres C'est-à-dire souvent, c'était ou des chercheurs qui euh, rendaient compte d'enquêtes faites auprès de victimes du burn-out, ou une personne qui faisait un témoignage toute seule, euh, qui des, des fois, d'ailleurs, prenait la, la forme d'un roman, mais il n'y avait pas de témoignage croisé comme, comme le nôtre, en tout cas <rire> à ma connaissance. Euh, et donc, euh, pourquoi je disais qu'on s'est doté d'une petite documentation euh, Tu peux me rappeler la question <rire> Le titre, le titre, le titre <rire> voilà. Donc, euh, oui, au travers de ces lectures, on a été aussi parfois beaucoup agacé parce qu'on a trouvé des bouquins euh, du style. Euh, euh, « Préparez-vous du burn-out en 15 jours euh, ?» Ou bien euh, des histoires qui racontaient des burn-outs qui avaient duré 15 jours. Euh, bon, enfin, voilà, on, on était donc très, très énervés, un peu scandalisés parfois, et euh, parce qu'on a... Évidemment, pas du tout, du tout le, le même vécu et on n'a pas du tout la même conviction. Et donc, on, on s'est dit, quand on a cherché le titre du livre, qu'on allait montrer, euh, évidemment, par ce titre-là, comment on était entré dans ce processus de résilience ou de rétablissement, euh, grâce à l'effet de groupe, grâce à cette solidarité, grâce à l'écriture, grâce à l'association. Et que donc, on voulait montrer euh, quand même au lecteur et à, à toutes les personnes en souffrance et à leur... leur environnement, qu'on pouvait quand même se sortir de, de ces histoires-là, qu'on pouvait aller mieux, qu'on pouvait faire des choses, qu'on pouvait retrouver de l'énergie, même si à certains moments, on n'en avait plus beaucoup, qu'on pouvait se remobiliser sur quelque chose d'utile, parce que je crois qu'on avait toutes besoin d'une utilité sociale, et que donc, euh, on considère aujourd'hui quand même que malgré ce qui nous est arrivé et qui nous rend encore très vulnérables, on a encore des hauts et des bas, comme je vous disais tout à l'heure, on a quand même réussi notre burn-out, entre guillemets, puisque on en a fait quelque chose. Et là, on est encore dans la transformation dont on parlait tout à l'heure, dans la métamorphose. Euh, on est devenu quand même une association un peu unique en son genre. À hein. notre connaissance, on a, il n'y a que deux associations en France de personnes victimes de souffrances au travail qui viennent en aide à des personnes semblables à elles-mêmes. Là, il y en a une à Bordeaux, mais qui n'intervient que pour des femmes. Nous, nous sommes mixtes, nous revendiquons la mixité. Euh, donc, euh, donc on, on pense, oui, avoir, euh, avoir réussi d'une certaine manière, dans le sens euh, où on a euh, fait quelque chose euh, qui nous semble important, qui nous semble important et qu'on vérifie au jour le jour dans les ateliers, dans les activités que l'on mène euh, dans l'association. Peut-être, justement, euh, puisqu'il nous, il nous reste que quelques minutes, euh, quelle est la force du, du collectif ou la puissance du collectif en quoi est-ce que euh, dans le groupe et puis aujourd'hui dans l'association qu'est-ce qu qu que ça transforme en fait voilà euh, est-ce que je, je dis en vrac trois questions euh, est-ce qu'il y a des professions plus exposées que d'autres au burn-out euh, Est-ce qu'il peut y avoir euh, une combinaison, une association entre burn-out et harcèlement Et j'en profite pour dire au passage que, pour répondre à une question, euh, l'heure que nous, nous avons passée ensemble euh, est enregistrée, et je, je crois que, sauf erreur de ma part, reste euh, adresse n'est-ce pas Marie-Françoise oui, oui, je confirme, tout est enregistré, et on vous enverra à vous et à ceux qui étaient inscrits et qui ne se sont pas connectés, le lien pour le replay. Voilà, non. merci. Alors, sur la question du groupe... Euh, je vais reprendre peut-être des choses qui ont été un petit peu dites, mais de façon diffuse. Alors, d'une part, dans le groupe, il y a cet effet effectivement de reconnaissance mutuelle et d'identification aux autres et, et de, de pouvoir sortir de, de l'isolement. Euh, ensuite, il y a ce côté aussi qu'on a évoqué un peu euh, d'analyse de, de, de ce qui nous arrive, c'est-à-dire que quand on est dans l'émotion, euh, ben, l'autre la, personne qui est un peu à distance peut nous, nous renvoyer des choses qui vont nous permettre de continuer à avancer et récipiter. Euh, il y a le fait évidemment de se soutenir, je disais tout à l'heure qu'on pouvait passer du rire aux larmes hein, dans, les, dans les réunions que, que nous avions et que les rires tournaient, les larmes aussi, c'était pas toujours les mêmes, mais qu'il y en avait toujours une ou deux pour, pour tenir la barre, euh, voilà, et, et notamment la barre de l'Humour. Euh, il y a l'effet euh, créatif hein, du groupe parce qu'on est plus intelligent à plusieurs, donc il y en a une qui a une idée et puis le lendemain c'est l'autre et ainsi de suite. Et petit à petit, euh, on forme un projet ensemble, plusieurs projets même, en l'occurrence. Et, euh, et donc, euh, on, on se sent aussi plus armé pour les mettre en œuvre que si on était seul, évidemment. Hein. Euh, donc, euh, c'est vraiment ça qui est très, très important euh, dans, dans notre aventure humaine, même si je ne voudrais pas laisser à penser que tout a toujours roulé. Hein. Il y a des gens qui ont quitté ce, le groupe aussi. Hein. Nous sommes cinq aujourd'hui. De, du groupe initial, euh, mais euh, et c'est normal, je pense, c'est aussi la vie des groupes. Et puis à un moment donné, ou peut-être il y a des gens qui ont besoin de le quitter pour euh, pour avancer autrement, pour, pour grandir ailleurs, pour grandir autrement. Mais en tout cas, euh, tous ces effets-là <rire> de reconnaissance, euh, d'identité collective, de sortie de l'isolement, de, de créativité, d'intelligence, ça euh, ça c'est vrai que, que c'est primordial. Et peut-être Laurence en a-t-elle d'autres d'autres qualités à donner à ce, cet effet groupe Oui, bah c'est l'entraide, c'est le, le, le partage <rire> des émotions, des expériences, et puis, euh, puis c'est aussi se mettre en mouvement, sur, euh, notamment par le biais des ateliers que, que nous proposons dans l'association, c'est se mettre en mouvement sur de la découverte, sur de la cuisine, de l'écriture, euh, quelque chose auquel on n'aurait jamais pensé avant de, de tomber et puis qui s'offre à nous et, et, qui, et puis qui apporte de nouvelles rencontres et, et je crois que voilà c'est une leçon d'humanisme. On, on repart à la base comme dans une cour d'école, voilà on se fait des copains, des copines, certains se plaisent, d'autres pas. Et, <rire> Et voilà, la mayonnaise prend et, et quand on entre à l'atelier, ben les visages sont parfois tendus. Et puis deux heures et demie après, on a des sourires et, et tout le monde se sent, se sent bien. Les animateurs comme les, les adhérents, enfin on n'a pas suffisamment de temps. Ça aurait été chouette de leur donner la parole pour avoir leur... Euh, leur euh, sans, ressenti, mais c'est ce que moi je ressens et je pense que, que ressent Corinne aussi quand elle anime son, son atelier d'écriture. Mmh, mmh, tout à fait. Et puis ce qui est intéressant, c'est qu'on a des âges différents, des métiers différents. Euh, donc euh, on s'enrichit euh, évidemment au contact, euh, nous les plus vieilles, des plus jeunes, et vice versa, euh, oh. et puis de, des histoires des, des autres professions et des autres vies, donc euh, c'est vraiment un partage euh, qui nous nourrit. Et pour revenir sur la question de, des professions qui seraient les plus exposées, ce qu'on a quand même remarqué, c'est qu'il y avait une forte représentation euh, des métiers euh, de la santé, des métiers de l'aide, euh, des métiers dans lesquels il y a une charge quand même affective importante et où on est face à des gens qui sont eux-mêmes euh, déjà, qui peuvent être déjà eux-mêmes en souffrance euh, et qui nous, donc, nous demandent aussi de porter un petit peu cette souffrance-là. Mais il n'y a, a évidemment pas que ça. Mais, mais euh, ça rejoint quand même pas mal les statistiques qui, qui semblent dire que les professions de la santé et du social sont quand même assez exposées malgré tout. Je, cas... tiens, je tiens à ajouter qu'au sein de l'association, nous avons une représentation masculine. Nous avons des adhérents hommes qui ne sont pas représentatifs de notre groupe euh, initié pour l'écriture. <rire> Mais qui sont encore minoritaires parce que je crois qu'effectivement, ils ont du mal à accepter de parler de leur fragilité, de parler de leurs émotions. Et ça, ça se vérifie dans tous les groupes, hein, pas seulement les groupes sur le burn-out. Moi, j'ai été dans le travail social pendant toute ma carrière et, euh, et j'ai rencontré la même chose. Alors du coup, ça, ça permet de pointer au passage encore une autre question. Euh, un projet de troisième livre, point d'interrogation <rire> Alors oui, oui, je, je, je le dis, moi j'aimerais beaucoup que euh, mes ateliers d'écriture, dans lesquels donc, euh, les adhérents produisent des récits, alors des tout petits bouts de récits, hein, parce que vous savez tous que les ateliers d'écriture, c'est quand même plutôt ludique, avec des temps d'écriture assez courts, etc. N'empêche que mis bout à bout, ça fait tout un, tout un tas de, de, de, de mini-récits, euh, qui, qui pourrait être intéressant à un moment donné de, de faire connaître. Alors, je n'ai pas encore complètement réfléchi à la forme que ça pourrait prendre, mais en tout cas, moi j'ai très très envie d'utiliser tout ce beau matériau. Euh, on, a, on a des gens qui, euh, qui euh, manient très bien la langue, qui, euh, qui utilisent beaucoup euh, là aussi euh, l'humour, etc. Il y, a, il, y a des, il y a des belles choses, il y a beaucoup, beaucoup d'émotions aussi, de la poésie parfois. Enfin, moi, j'aimerais bien à terme faire quelque chose avec, euh, avec tous ces, ces micro-récits de, de mes ateliers d'écriture. En tout cas, je pense que le, cet ouvrage, c'est un, un, un magnifique exemple de l'expertise des personnes qui sont passées par des épreuves au travail. Pour une mm -hmm. fois, on sort du langage académique, on sort mm -hmm. du parler sûr. Euh, un certain nombre de situations, mais voilà, c'est les personnes elles-mêmes qui racontent et qui font elles-mêmes l'analyse de ce par quoi elles sont passées et, et de ce qu'elles ont tiré collectivement de cette expérience partagée. Donc euh, absolument bravo, on vous recommande évidemment, chaleureusement, de lire ce livre. Vous l'avez compris, il est accessible à tous. Euh, je dois dire qu'à mon grand désarroi, ce n'est pas nécessairement le cas de tous les ouvrages de la collection. Mais euh, là, enfin, <rire> enfin donc, un grand merci à, ben, à toute l'équipe euh, à, à, réunie autour de, autour de, de Corinne et, et, et de Laurence maintenant. Un grand merci à Pascal, vraiment magnifique préface. Et, et puis, et puis merci. merci bien sûr à R.S. Hein, de permettre euh, que ce livre continue sa vie et, et peut-être en euh, accueille d'autres. R.S. en accueille nécessairement des tonnes quasiment tous les jours. Donc, euh... <rire> <En> même pas <temps. rire> Bon, mais merci à toutes et à tous d'avoir participé à cette petite rencontre autour de, du livre de Corinne Lebar et de ses, ses compagnes. Et puis, donc, on continue ces petits rendez-vous le lundi. La semaine prochaine, ça sera autour de la dysphorie de genre, mais on enverra des petits messages. Voilà.